Bonsoir, bonsoir, la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Quand on vous dit c'est un gouvernement de désordre, le CNRD, la situation du pays, ça fait pitié. Pas de respect de la hiérarchie. Vous avez tous vu Gomu à Cancan. Que la pose de première pierre, euh, pierre de l'arrogat. Mais ce qui s'est passé, ils ne vont pas vous dire. C'est ça la force du général 5 étoiles. Les secrets du CNRD. Boum, au dehors. Le préfet de Créwané s'est jeté sur le directeur de cabinet adjoint à la primature, l'enseigné. Awa Dumbuya, voici quelque chose qui s'est passé. Moi, s'ils si veulent, ils n'ont qu'à se casser les gueules. Moi, le général, ça ne me regarde pas. Mais c'est pour vous dire combien de fois, depuis qu'il y a eu ce coup d'État, surtout des tonneaux vides, des narcos, c'est le désordre dans l'administration. C'est pourquoi ces vauriens sont venus. La fonction publique, 14 000 personnes, des gens expérimentés, les mettent à la poubelle comme si eux, ils sont tombés du ciel comme s'ils si ont de l'expérience. Donc c'est pour vous dire, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est le désordre en Guinée. Comment un préfet peut se jeter sur le directeur adjoint à la primature, directeur adjoint du cabinet à la primature C'est pour vous dire combien de fois ces gens-là, c'est dehors la loi. Il n'y a pas de respect. Chacun fait ce qu'il veut. Notre pays, ce n'est plus une république. C'est la république de Dumbuya, de Mamadou Dumbuya, le narco, du putschiste. Donc c'est le désordre total. Vous avez vu aussi le cas de Charles Wright. Ce qu'il a fait au procureur Kogomou, Israël. Donc c'est pour vous dire, il est tout simplement dans le populisme. Parce qu'un jeune aurait, voilà, ils l'ont arrêté, Nanani, il est décédé. Le monsieur est dans le populisme. Les gens ont compris que oui, ça va faire boum Sinon, d'autres sont en prison aujourd'hui. On demande leur libération. Les Fonike Mange, les docteurs Kassori. Pourtant, on les, a don... on les a mis sur liberté. Sous, sous caution, ils n'ont pas accepté. Ils sont dans le populisme. Comment des criminels, vous, vous allez parler de justice. Comment des criminels comme Dumbuya peuvent parler de justice Qu'est-ce qu'un criminel peut parler Qu'est-ce qu'un criminel peut donner comme ordre dans un pays Toi, tu sais comment tu es venu au pouvoir. D'abord, tu es traite, il y avait un pouvoir. À travers quelle loi qui t'a autorisé à faire le coup d'État Vous parlez de loi. Vous connaissez la loi, Charles Wright Vous connaissez c'est quoi la loi Quand je vous dis que vous êtes des bandits, des narcos, des, des tonovides, c'est un peu cela. Le 5 septembre, il y a eu combien de morts Où sont les victimes où sont les victimes Il y a eu combien de morts Vous savez parler des autres morts. Mais il y a eu combien de morts le 5 septembre Où sont les corps Des hors la loi comme vous. Qui vous a autorisé Des gangsters, qui vous a autorisé Qu'est-ce que vous avez à nous dire Vous connaissez la loi Vous vous attaquez à tout le monde. Ce que vous faites, c'est du brigandage et non la loi. Vous êtes des brigands, vous êtes des braqueurs, vous êtes des narcos, vous êtes des tonovides. C'est ça le CNRD donc, euh, vous ne pouvez pas venir euh, nous distraire. Vous ne pouvez pas venir nous distraire avec... Euh, hein Voilà, on dit... <rire> Vous-même, vous voyez, c'est ça. <rire> Aérodrome régionaux Gomu, au cœur d'un scandale. Tout le monde a, a entendu. Haouri, le premier ministre suivi par son ministre des Transports, dénoncé avec veillement les anciens gouvernements, au moment de la pose du premier pierre des aérodromes régionaux, à grand renfort de publicité et de propagande gouvernementale. Gomu, non, maintenant, on l'appelle Lai Gomu, parce qu'il a prié maintenant. Partagé, on l'appelle maintenant. Lai Gomu s'est interrogé forcément de la liquidation, selon lui, de l'avion Air Guinée. <rire> C'est-à-dire... Eh, hey, ils sont toujours là, les anciens. Ils sont toujours là à attaquer les anciens. Le président Fakonde est venu. Rénovation de, de l'aéroport. Eh, eh, l'aéroport la Bessia même. Moi c'est comme ça j'appelle. L'aéroport Bessia. Donc, ils sont venus, ils n'ont pas parlé de ça, ceux qui ont rénové cela. Ils n'ont même pas parlé de ça. Vous vous venez, pose de le seulement, vous êtes dans publicité. Ce n'est pas une inauguration. Aujourd'hui, vous êtes en train d'inaugurer les chantiers des autres. Et vous êtes là toujours à attaquer. C'est El Asseloudal qu'on attaque aujourd'hui dans ses déclarations. Donc, c'est pour vous dire que ces bandits n'ont rien dans la tête. Ils ne peuvent rien donner au peuple de Guinée, ne serait-ce que faire de la propagande comme ils sont en train de faire. Moi, je vous ai dit, c'est comme l'air qu'on respire, le CNRB. Ils nous font croire que l'air, là, c'est eux qui nous donnent. Vous, vous faites un coup d'État. Vous dites troisième mandat. Et le bandit, le narco, il n'a ni le niveau, un narco en plus. Vous voulez qu'on lui donne un mandat C'est-à-dire les politiciens, les démagogues. Comment peut-on donner un mandat à un tonneau vide, à un bandit et à un traite La Guinée va aller où 14 000 emplois. Oui, les propagandistes. Oui, c'est normal. Il faut mettre les gens à la retraite. Ça nous fait combien d'années D'ailleurs, le général a toujours raison. Ça nous fait combien de temps maintenant leur discours, nous allons donner de l'emploi à 15 000 personnes en un temps de... T... C'est-à-dire en trois ans. 15 000 emplois. Ils ont donné combien d'emplois C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez la propagande. Vous avez donné combien d'emplois Arrêtez la propagande. Un déficit de 34 000 milliards en un temps record. Dites-nous, parlez-nous de ça. Il y a des scandales partout. Je vous ai dit comment les bandits ont vidé le trésor public. Je vous ai dit combien de fois ils ont vidé le trésor public. Je vous ai parlé des surfacturations, les bâtiments administratifs. Les gars qu'ils ont nommés sont venus, même vides. Personne n'a présenté leurs biens. Vous vous parlez des autres qu'ils ont volés. Vous venez, pourquoi ne pas prêter serment devant le peuple de Guinée, que voici nos biens, nous jurons sur la Constitution ou je ne sais quoi, le Courant ou la Bible pour ne pas touché à 5 francs du contribuable guinéen. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, regardez-les aujourd'hui, ils sont tous en train de construire des châteaux. Je vous ai dit, le peuple de Guinée, réveillez-vous. Mamadi Doumbouya est un narco. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État juste pour sauver sa tête. C'était juste un instinct de survie. Rien d'autre que ça. Le bandit maintenant, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est de nous distraire seulement. Pourquoi ils sont encore en mal aujourd'hui avec Sidia Pourquoi ils sont en mal avec la Lodalé pourquoi ils sont en mal avec le FNDC Pourtant, au début du coup d'État, ils n'ont compté que sur le soutien de ces gens-là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, nous sommes dans la logique. Nous, nous menons un combat pour le bien de ce pays. Pourquoi ils sont en mal avec ceux qui étaient opposés au RPG C'est pour vous dire, le coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie, ni pour le peuple de Guinée. Ce sont des bandits, ce sont des tonneaux vides, ce sont des vauriens. Tant qu'ils sont là, la Guinée n'ira nulle part. On le répète. Chaque jour, moi c'est pourquoi j'aime parler. Il faut que je vais toujours parler de l'emploi. Pourquoi vous ne créez pas? Je vous ai dit, il n'y a plus d'argent. Les dépenses sont énormes que ce que les bandits gagnent. C'est très simple. On n'a pas besoin d'être économiste ou savant pour comprendre cela. S'il y a guichet guichets uniques aujourd'hui, c'est grâce à qui? Au Fama, au président Fakonde, les recettes. Mais les bandits sont venus, ils ont bloqué tous les chantiers. Ils ont tout bloqué et venir redémarrer en toute pompe, faire croire que tous ces chantiers étaient aux arrêts pour pouvoir tromper les Guinéens comme si le gouvernement du président Fakonde était incapable de travailler. Comme c'est eux, ils commencent à accélérer. C'est nous, regardez, Mamadi Doumbouya. En, en un an et demi, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais celui qui a cherché l'argent, c'est d'abord monter le projet, trouver le financement qui est difficile ou de venir... S'assoit pour raconter des blablas aux Guinéens. Vous avez rendu la vie des Guinéens misérable. Montrez-moi le prix des darés qui, qui, qui ont baissé depuis l'arrivée des bandits. Montrez-moi le nombre d'emplois que les bandits ont créés à part de la publicité de la démagogie. Qu'est-ce que ces bandits, ces narcos ont apporté à la Guinée Ne serait-ce que la démagogie, Ronaldinho, des conneries comme ça, telles des de bêtises. Bon... Aujourd'hui, dans l'actualité, ce qui me plaît aujourd'hui, ce qui me plaît aujourd'hui, moi je suis très content aujourd'hui, je suis très à l'aise, parce que eh, quand vous regardez aujourd'hui la réaction de Ella Loudal, hein, moi je suis, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, la politique, il ne faut pas se presser. On dit, les négociations entre les forces vives et les religieux, Certains ont cédé, la manifestation a été reportée. Moi je vous ai dit, même si on reporte dix fois, les gens vont manifester. Mamadi Doumbouya c'est un criminel, c'est un bandit, c'est un narco. Mamadi Doumbouya il sait pourquoi il a fait le coup d'état, c'était pour sauver sa tête. Soit il partait en prison, soit il s'enfuyait. Mais comme il avait déjà les armes et il était soutenu par Namouri, il a préféré affronter le président Fakonde, renverser le pouvoir du président Fakonde. Mais que Mamadi mette en tête tu ne pourras pas garder ce pouvoir-là. voulez mais vous voulez Guinée de Mamadi, tu ne pourras pas tromper le peuple de Guinée. Nous, nous avons dit on veut la démocratie, Mamadi. Donc, tu ne peux pas venir manipuler tout le monde dans ce pays-là. Un D'abord, je te dis, il faut que ça rentre dans ta tête. Tu es un tonneau vide, Mamadi. Tu es un tonneau vide. C'est ce que tu dois comprendre. Tu n'as pas le niveau de diriger ce pays-là. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as aucune expérience. Tu n'es qu'un simple légionnaire. Nutté Idi Amin. Nutté Idi Amin. Mamadi, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Même ta bourse qu'on t'a donnée pour aller étudier en France. Tu sais que c'est quelqu'un d'autre qui avait gagné ce concours. était de la manipulation. Comme vous êtes en train de faire. Mama dit, tu ne serais pas où tu es. Et le rideau du mensonge s'est tombé, mama dit. Ça, on te le dit. Itena, tu ne vas pas tromper les Guinéens. Tu es en train de faire souffrir ce pays. Les les institutions là, vos ministres sont sortis. Montrez-moi un contrat qu'ils ont signé. Hein? Montrez-moi un contrat qu'ils ont signé. Montrez-moi un ministre pour dire, quatre d'accord, on a signé tel, tel, tel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, maman dit. Donc arrêtez. Donc, elle a cellulé. Franchement qu'il n'est pas content du comportement de certains de ses responsables qui ont participé au cadre de dialogue. Effectivement. Parce qu'il y a certains qui pensent que s'ils si font les yeux doux à Mamadi, qu'elle a celle le ils vont le laisser ou lui FDG. Moi, je vous ai déjà dit. D'abord, Mamadi, tous ces gens-là, ils viennent du RTG. Le coup d'État, ils ont fait pour sauver leur tête. Mamadi vous a déjà dit, vous n'avez pas compris. Que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main d'un malinke pour donner à quelqu'un d'autre. Si ça ne vous a pas dit quelque chose, vous devez comprendre. Hein? Vous devez comprendre cela. Si Mamadi n'avait pas de haine contre Elaseludané, il n'allait pas raser la maison de Elaseludané. S'il n'avait pas de haine, il y a tellement de terrains aujourd'hui. Des écoles qui ont besoin d'aide aujourd'hui. S'il s'est construit des écoles, ces terrain. Il y a tellement de terrains vides aujourd'hui qu'il pouvait construire une école. Mais le fauteuil où lui il est, c'est ce que Ella Seludalin veut. Mais il a déjà montré, mais comme les proches de El là d'autres n'ont pas compris. D'autres qui, qui sont en train de manger dans le CNRB, tous ceux-ci là aussi vont essayer de communiquer à leur manière. Parce qu'eux, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger. Actuellement, c'est l'éléphant, chacun vient pour couper sa part de, de gâteau. Mais le bandit fait tout ça pour rester. Vous n'avez pas encore compris. Je vous ai déjà dit, même le dossier Air il ils font tomber ça là. Je vous ai déjà dit, moi je suis ça dit le secret du CNRD. C'est pourquoi je vous dis, quand je vous dis le secret, ils ont peur de moi, c'est pour, pourquoi. Ils veulent me faire tomber, c'est à cause de tout ça. Parce que moi je suis dans le secret. Les services de renseignement du général 5 étoiles c'est jusqu'au palais Mohamed V. Donc ils ont un autre dossier qu au, euh, tentative de déstabilisation de voilà, de rébellion contre la Guinée. Ils ont ce dossier-là aussi. Vous savez, ils n'ont pas honte. Quelqu'un qui s'est levé, un narco, pour faire le coup d'État, il a honte de quoi Tout le monde a vu, malgré que le président Fakonde glorifie, c'est-à-dire il parlait de Dumbuya, tout le monde a vu ça ici. Vous pensez que Mamadi Dumbuya a honte Autant bien, Mamadi Dumbuya, il y a Guima. Il y a Guitarina, il y a Guima. Il faut pouvoir à Il faut pouvoir nous couvrir. Il faut pouvoir nous Tant que vous pensez que El Asseldal ils vont lui dire aujourd'hui de rentrer. Je vous ai déjà dit depuis le début. J'ai dit tant que El ne rentre pas, le dossier des docteurs Kassori, ils vont traîner, traîner, traîner, traîner pour gagner du temps. Ils vont chercher à blaguer, blaguer, blaguer, Mombo. Mais une fois que Mombo rentre, tac Vous allez voir, une semaine seulement, ils vont tous les juger condamnés. Dans ça va sortir la nouvelle constitution. El Asseldal est disqualifié. Sidi a disqualifié. Et les docteurs Kassori, Damaro et autres l'ont tous disqualifié. Maintenant, Mamadou, le champ est libre devant lui. Si les manifestations deviennent, voilà, énormes, baf, le bandit, c'est son plan B. On vous a déjà dit c'est il n'y a rien d'autre. C'est leur plan B, ça. Ça, c'est le plan B. Mais le plan A, c'est le bandit. Comment l'imposer Comme autant de à compté. Mais je vous ai dit, ça ne marchera pas. Mamadou, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Déjà, regardez le cas de Idi Amin aujourd'hui, sa santé. Vous saviez ce qui est vous le saviez Vous avez vu l'inauguration de la mosquée Vous avez vu dans ces deux jours-là, Idi Amin, vous le voyez pas Il est souffrant. Je l'ai dit, même mon pire ennemi, la seule personne, que je vais souhaiter qu'il s'en aille, c'est Mamadi. Mais les Idi Amin, ne consolent. je ne vais même pas, eux, je ne vais pas les souhaiter, la mort. Mais aujourd'hui, il est malade, il sait est ce qu'il y a dedans. Chacun dit pour lui. Moi, en tout cas, ça ne va pas sortir de ma bouche. Ça ne va pas sortir. Même Bala aujourd'hui, physiquement. Physiquement, il n'est pas bien portant. Physiquement, vous le voyez seulement. Il est grand, gros, grand. Il n'y a rien dedans. Je vous ai dit, les voleurs, les bandits, quand ils vont voler, ils vont s'éliminer entre eux. C'est toujours comme ça. Vous êtes des bandits. Vous êtes des traîtres. C'est-à-dire, il n'y a même pas de confiance entre vous. Amra et Idi Amin, c'est chat et chien. Bala et autre, les autres, c'est chat et chien. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Donc, vous ne pouvez pas tromper le peuple de Guinée. La souffrance des Guinéens pendant ce mois, c'est mois béni. Le sac de riz avant le 5 septembre, c'était combien 200 et quelques. Nous sommes à 300 et quelques. Les fonctionnaires aujourd'hui, demandez les fonctionnaires, c'est pitoyable. Ils disent qu'ils vont s'asseoir juste. Et même le paiement... C'est tellement désordonné. C'est tellement... Oh non mais c'est incroyable. On ne dirait pas une république. C'est-à-dire, c'est comme les dockers. Ils travaillent une semaine au port. Vous venez vous aligner, on vous paye. C'est comme ça le fonctionnaire guinéen. Eux alors. Euh, C'est-à-dire, quand tu prends des tonneaux vides. Quand tu prends des tonneaux vides, des vauriens qui n'ont aucune notion de la république. C'est comme ça, c'est l'image qu'ils donnent de notre république. Comme je vous l'ai dit là, à, à Cancan. Lors de Grasse, d'après de leur, de leur pose de pierre, le préfet de, de Kéroané se jette contre le directeur adjoint à la primature. Ça, c'est quelle République ça Où est le respect de la hiérarchie? C'est-à-dire le désordre total. Même au temps de feu général Lansana Comté, nous n'avons pas vu de tel désordre. Malgré le règne de feu général compté personne âme, nous n'avons pas vu ce désordre. Avec ça, vous voulez qu'on s'asseye Vous regardez dans la démagogie. Donc, euh, prions. Moi, en tout cas, ma prière, c'est les forces vivre, d'être déterminé, de n'écouter personne, ni l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. Bon, regardez, que cool, la Guinée est en chantier. Moi, toi, tu fais pitié. que cool, La Guinée est en chantier. Ça dit, c'est ça le Guinéen. Ça dit, il y a des gens, ils voient seulement la face. Mais ils ne c'est quoi le développement d'un pays. Eux, ils voient seulement. Oh, eh, les échangeurs, Maman eh, Mamadi en train de travailler. Mais vous ne savez pas comment le projet a été monté, le financement a été trouvé. Dans quelles conditions les bailleurs de fonds doivent financer un projet Vous pensez que tant que les bandits sont là, ils peuvent avoir les meilleurs technocrates pour sortir Personne ne va donner le financement à la Guinée parce qu'on a affaire à un régime de bandits, de narcos. Il n'y a pas de stabilité politique. Des leaders sont en prison. Vous voyez le cri Vous avez vu, même un, un, un congressman ici aux États-Unis, il y a 3-4 jours de cela, vous avez vu comment il a lavé que l'argent du contribuable américain ne doit plus être utilisé pour soutenir des bandits, des poutistes, comme Mamadi Doumbouya. Vous avez écouté ça si on ne vous montre pas, vous allez dire, oh non, vous parlez. Je vous dis, rien ne va pour eux. 34 000 milliards de déficit en un temps record. Ils sont venus. Tous les chantiers, ils se sont mis à dépenser des milliards et des milliards. Les papas fofana Foufana sortent de l'argent, aller à Dubaï. Ils ont des comptes ailleurs. Moi, je vous ai dit, tous ces gens-là ont déjà préparé leur retraite déjà. Ils sont juste en train de forcer. Il y a beaucoup, si vous voyez aujourd'hui, dollars, tout est monté. Tout ce que ces gens-là volent, ils font sortir maintenant. Vous avez vu au, départ du, au début du coup d'État, le dollar, c'était... Voilà, ça n'avait pas de prix, l'euro. Parce que, d'abord, ils ont volé 30 millions à la présidence. Ils ont volé 30 millions à la présidence. Ils ont volé... Nos... Or, ils ont commencé à appeler des investisseurs qui venaient payer cash. Donc, il y avait l'argent en abondance. Mais depuis qu'ils ont commencé à, mettre, à placer de l'argent à l'étranger, à Dubaï, un peu partout, hein, donc... Oh, c'est pour vous dire, la famille, nous sommes avec des bandits. Nous sommes avec des bandits. Mamadi Doumbouya, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent tout faire. Surtout nous qui les dénonçons. Nous qui les dérangeons. Il faut tout faire, faire tomber le général 5 étoiles, c'est rentré. Sur le <t 'es> Allô? Je suis en direct là, je te reviens. Ok. Tu, tu pars pour l'aéroport? Uh, à 14h. Tu veux que je t'accompagne? Oui, oui, si tu veux. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Je vais finir le direct, je vais revenir. Okay. Donc, euh, euh, désolé, tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne marchera pas. Ce sont des mensonges, ce sont des mensonges. Le CNRD, ce sont des bandits. Ce sont des bandits, ils peuvent rien faire, rien faire pour ce pays. Ils ne peuvent rien apporter, rien du tout à ce pays-là. Donc, euh, moi, je vous ai dit, le général 5 étoiles, quand tu es puissant, tu es fort, tu déranges, les ennemis qu'ils vont interpréter. Moi, je vous ai dit, mon dos est large. Mon dos est large. Très large. Cherchez encore. Je vous ai dit, votre informateur, que j'ai mis sa photo que le général, que, que j'avais des, des caméras dans la maison. Voilà avec qui tu parles. Je vais, au moment quand tu finis de te laver, tu finis de te laver, moi, eh, je suis en direct, je vous rappelle, pardonnez. Donc, quand j'avais des caméras, moi j'ai des, des vidéos de toi, nues. En vrai, ça, la justice, ça se passe. Tes menaces, là, il faut mettre de côté. Ici, c'est les États-Unis. Même en moment. C'est-à-dire, tu peux même pas faire sortir quelqu'un. Quand tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas le faire sortir. Ici, aux États-Unis, tu ne peux pas faire sortir quelqu'un. Moi, je t'ai laissé ton cinéma, tu as fait. Les conséquences, il faut assumer. Ça a de la justice. Et je t'ai dit. Le général, tu l'as mis en haut. Je deviens encore plus puissant. Même des médias, ils vont parler de l'affaire là. Ici aux états unis Pour dire combien de fois le jeune, il se bat contre un gouvernement poutiste. On a vu des congressements taper sur eux. Donc pour dire combien de fois ma vie est en danger. Surtout avec des gens que tu habites. Qu'ils vont essayer de te salir. Pensez que moi, vous pouvez. Je vous ai dit le combat contre les poutistes. Je ne vais pas arrêter. Tant que ce narco de Mamadi Doumbouya ne dégage pas, le général est là. Et je vous ai dit, vous avez rendu encore le général plus célèbre. Aujourd'hui, tout le pays, c'est du général qu'on parle. Donc, c'est pour vous dire que la réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, Bas Souleman, si nous ne sommes pas unis contre ces bandits, ils ne vont pas dégager. Doura Doura, merci à vous. Yacouba eh, Mourere, je vous ai dit, moi je ne, Wallah, je ne vais plus parler de, de cette bêtise-là. C'est eux qui parlent. Moi je viens sur le match, je tape sur le et boum Les bandits, ils sont dérangés. Leur secret, boum Voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est de ça qu'il s'agit. Oubliez, je vous ai déjà dit, actuellement en Guinée, 100%, 75%, ils sont, dans, ils sont avec le général. C'est le plus important. Les bandits, ils n'ont qu'à essayer encore de payer des gens. Voilà, Thierno Moussa merci à vous. Shérif Sadabou, merci mon frère. Doum on est ensemble. Merci à Bas Kondé Condé Junior, merci à vous. Abou, je sais que beaucoup m'appellent. Domaru, ne répond pas. Voilà. Donc, je vous ai dit, souvent, on a des gens qui ne comprennent pas. Souvent, il faut faire des petits rappels à ces personnes. Allez-y, regardez. Bon, je vais vous dire quelque chose encore. Juste pour vous dire, devenez intelligent. Regardez avant où je faisais mes directs. Quand j'étais là-bas, et maintenant où je fais mes directs, vous allez comprendre qu'il y a une très grande différence. Donc, leur topo, leur connerie, ça ne peut plus marcher. Leur plan, ça ne peut pas marcher. Donc, ils ne peuvent pas faire descendre le général 5 étoiles. Celui qui met le feu derrière le poutiste Mamadi Doumbouya, Celui qui fait trembler le palais M5. Celui qui dévoile les secrets, les tueries, les assassinats du palais M5. C'est-à-dire ils sont étonnés comment le général est au courant. Je vous ai dit, moi, mes services de renseignement, vous allez vous fatiguer. Vous n'allez rien savoir. Merci à vous.